Le conseil qu'on donne le plus aux clients de pédicure, c'est de garder et de maintenir la pédicure entre les laps de temps qu'il y a entre leurs deux rendez-vous. Donc on va voir direction la RAP, le Magic Food File, de quand même l'employer à la maison ou alors d'aller vers un scrub, le scrub pour les pieds. Vraiment continuer à hydrater aussi le pied. Et là, on peut aller vers le baume ou le crack heel foam pour vraiment continuer à hydrater et maintenir ce beau résultat du pied. On vend assez facilement les produits de revente sans vraiment devoir les convaincre. La cliente a vu le produit pendant la pédicure et sont assez vite convaincus d'eux-mêmes que le produit fait ce qu'il doit faire. Si au-delà, on va au baume ou à la rap. Ça se vend assez facilement. Nous avons maintenant, ça, on était très contents les nouveaux échantillons qui sont sortis. Les gens sont très contents parce qu'ils sont refermables, donc ils savent l'employer quelques jours, ils savent le prendre avec, même s'ils partent en petit city trip. Donc les gens apprécient vraiment ces petits échantillons et ça, ça aide beaucoup.